La Société nationale d'électricité du Sénégal, Senelec, Séné vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets intéressent les journaux parus ce mardi 18 avril 2023. Réumi quotidien en signale Karim qu Wade à l'échauffement en direction de la présidentielle du 25 février 2024, informant que le candidat naturel du PDS s'est inscrit hier sur les listes électorales, mais souligne Réumi sa participation au scrutin est suspendue à la décision de la Direction générale des élections et ou à une éventuelle loi d'amnistie, Mais Enquête s'interroge d'abord sur le retour de Karim Wad qui s'est inscrit sur les listes électorales. Wade s'est inscrit en Turquie, un premier acte visant son retour de l'avis de ce journal qui rappelle cependant que la même stratégie a été adoptée en 2019 et n'avait pas porté ses fruits. Il est pour le moment inéligible et sa demande d'inscription devrait être rejetée, indique Enquête qui pointe l'urgence de voter une loi d'amnistie pour qu'il puisse candidater à la présidentielle de 2024. Mais selon Nafisatou Diallo, Secrétaire à la communication du Parti démocratique sénégalais dans Li quotidien. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à la candidature de Karim Mesa Mais là, se voit Karim Wade comme un cas en pointier relativement à son éligibilité et à son inscription sur les listes électorales hier. Dans sa livraison du jour, Vox Populi fait zoom sur le landerno politique sénégalais et constate que la bipolarisation Maki Sonko est cassée. Ce journal met le curseur sur le Big Five qui anticipe la bataille pour la présidentielle constitutionnelle. Par trois libéraux, un socialiste et un anti à savoir Ousmane Sonko Khalifa Sal, Maki Karim Wade, Idriss Seck. Ce dernier intéresse justement Dakar Times qui se demande si Idi aura-t-il le courage de quitter Benobokoyakar Bokuyakar après sa déclaration de candidature pour la présidentielle 2024. Vox Populi nous apprend qu'après la déclaration de candidature pour 2024 et le show d'Idriss Seck, c'est l'heure maintenant de la guerre verbale. Ce quotidien fait remarquer que les attaques des partisans du pouvoir. Le s'intensifie, mais le patron de Réumi demande à ses partisans de répondre par le mépris. Et Mamadou Lamine Diallo, du mouvement Teki, lui parle de candidature de diversion pour Macky Sall Ce que semble dire Walfu quotidien qui sent un parfum de deal dans Beno Bokuyakar. Dans le décryptage, ce journal indique que dans Beno, il était question de discussion, de débat de dialogue pour arriver à un candidat consensuel pour reprendre les mots du président du groupe parlementaire de la coalition présidentielle, Omarium. Mais c'est à se ce demander si c'est que Macky Sall ne se joue pas à des les sénégalais litant dans les colonnes de ce journal. Et dans le journal Critique, l'on évoque l'impossible dialogue politique avant 2024. Ce quotidien conclut que la classe politique touche le fond. Biram Soulaïdiop, pendant ce temps, tire sur Macky Sall dans l'info, évoquant le procès en appel de Sonko et la vague d'arrestation au PASTEF. Sur le procès, en appel Mambénya Ousmane Sonko, justement, Réoumi Quotidien se demande si Amadou Diouf va-t-il lâcher l'affaire. Revenant sur le renvoi d'hier, Réoumi souligne que c'est sans doute ce qui devait arriver. Le le procès a été renvoyé au 8 mai et à l'origine de cette tournure plutôt attendue, le premier président de la cour d'appel Diouf, a décidé d'un renvoi d'office de l'affaire pour des raisons quasi évidentes, fait remarquer Réoumi. et Sud Quotidien signale Dame justice en mode de renvoi. Revenons sur les procès en appel de Sonko Mambéon et Amindia Nibi, députés du PUR, reportés respectivement au 8 mai et au 15 mai prochain. Et c'est le premier président de la cour d'appel de Dakar, Diouf, qui est le facteur de renvoi, indique Sud Quotidien. Réagissant à ce renvoi en voie d'office. maître Elajidjouf dans Vox Populi soutient que les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. Juge la robe noire pendant que dans enquête des experts se montrent mitigés sur la question du respect du délai d'appel. Concernant le procès, Mambényan Ousmane Sonko Yor Yorbi, évoquant les consultations à domicile, remarque et informe que le dossier judiciaire de Sonko impose le tempo au Conseil supérieur de la magistrature. Dans les échos, pendant ce temps, l'on rapporte que lors de son interrogatoire par les enquêteurs, le secrétaire général de Pastef Basiru Faye a tout assumé. Il dit n'avoir visé personne dans son texte et dégage les infractions qui lui sont imputées. Il dénonce les circonstances de son arrestation et déclare être un otage du régime de Macky Sall, renseigne les échos. Et Libération sur l'affaire des Tuti, signale que les plaintes continuent de pleuvoir et le dossier se corse à la dique. En effet, selon ce journal, le le nombre de plaintes est passé hier de 25 à 30. Après expiration, la garde à vue de fat dit qu'il Anna Diop, alias Oumouhairi, et de Rokéé d'Abatine a été prolongée hier de 48 heures. Et dans l'observateur, l'on rapporte des confrontations des administratrices de ces groupes du Topga que les Nénétoutis ont étalé les cas à la police. Ce journal raconte le harcèlement sur Walisek, Biscollection, Kongistyle, Bijungoné, Doraguey, Claraguey, entre autres, Restons dans l'observateur qui voit une tension. Dans les poulaillers causés par la grippe aviaire et le virus Newcastle. Les aviculteurs notent des pertes énormes de poulets de chair, fait remarquer l'OPS qui livre la vie de Mamadouba, docteur vétérinaire sur la consommation de la viande contaminée. Dans Réumi quotidien au même moment, l'interprofession avicole rassure les consommateurs qui craignaient une éventuelle pénurie de poulets lors de la fête de Corité. Pendant ce temps, Besby souhaite la bienvenue à Dakarta, soulignant que la capitale sénégalaise est envahie par les mots et un expert décompte 500 000 Jakarta à l'échelle nationale. Plusieurs autres journaux informent du rappel à Dieu du directeur de l'urbanisme et de l'architecture Omar Sow, un berger qui quitte son troupeau, selon critique. Et selon Stade, Chelsea a besoin d'un miracle face au Real en Ligue des Champions. Le quotidien du sport voit aussi, dans l'affiche Naples à ses Milan, un suspense maximal en Italie. Sadio Mane lui a déjà refusé un club, nous apprend, Réumi Quotidien dans sa version sport, où l'on signale à Bibi. Diallo parmi les nominés du prix Marc Vivian Foué 2023 et pour le combat du 30 juillet Sounoulambe nous dit pourquoi Bala est condamné à battre eux-mêmes. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.